De ces murs érigés ne resteront que les portes. De nos cœurs opprimés ne restera que l'espoir. De nos tyrans que le vide. De nos silences, les regrets. Et puis, toi. Mes yeux te hainent, ami Mon cœur est froid. J'ai mis de toi dans mes colères parsemées dans mes nuits de moi. Tu n'as vu que les corps exploser sur tes murs de toi. Je n'ai vu que les bombes déposées sur mes murs chez moi On rit aussi, on vit de nos rires délabrés Mais crois que chaque instant vécu contient l'éternité chez toi Aussi la vie possède ses conforts et ses peurs J'ai foi en nos ennuis et toi tu crois en mes terreurs Pourquoi le désespoir fait de nous deux fantassins J'y vois nos raisons se défendre mais font de nous des assassins Mes rois se font martyrs et toi tu cries J'aide Khalil, nos proies nos vies se tirent au son du M16 et Jalil Un jour tu y seras, elle te tendra les bras, ma estime fera de nos cœurs éternelles croix. Au fait je n'ai froid qu'en t'oubliant, ma terre est claire et fine, ces légendes ont plus de mille ans, les astres filant sur le bleu de ces nuits dessinent toutes ces âmes que l'on assassine, au fond d'une cave. Un livre poussiéreux m'a dit que nous vivions heureux Il y a de cela tant de nuits avant, avant la haine Avant les terreurs et les rois, les peines d'antan Les malheurs et les croix d'antan, Avant que les qui s'effondrent en lac pleurant le ciel Tu étais Isaac et moi Ismaël Murs sont faits d'espoir, de vengeance aussi, de paix, d'amour, de haine et de poésie. Mes murmures volent au-dessus de ce mur de mort qui nous divise et le transperceront. Ce mur d'amère de ceux qui clament nos pères seront que toutes les forteresses s'effritent depuis la nuit des temps. Que les forts finissent faibles, inévitablement. Que la vengeance a nos deux épaules pour faire l'aimant. Que la mort nous attend, frères. Puisque chaque souffle a son temps, terre les lois du monde inexorablement. Chacun porte ses murmures. Les tiens sont faits de quelle couleur Puisque chaque mur est une douleur.